Camarades, vous vous souvenez de cette musique Ça fait quand même un petit peu plus de deux mois, ça faisait longtemps <rire> Camarades, bonjour <rire> Mesdames et messieurs, salut à toutes et à tous On est de retour sur Police Simulator Patrol Officers Infâme cet accent Je vous rappelle que je m'appelle Dani Lopez Et non pas Dani Lopette, attention <rire> Ça m'arrive de péter en effet On va continuer notre carrière <rire> Ça doit être dur quand même hein, les journées comme ça c'est-à-dire que t'es là, tu commences ton boulot, il est minuit, quoi. Euh, bah, n'importe quel autre boulot, comme c'est sûr. Euh, bah, c'est parti, on y va. Manifester la présence de la police. C'est quoi ce bruit, je ne sais pas. Salut Virginie, ça va Virginie Wow, Virginie oh. la mauvaise. <rire> Attends, ouais. le, la, le, le nom du village, c'est Virginie la mauvaise <rire> Là, je peux voir, les gens, ils sont fatigués. Hein. Les gens, ils sont fatigués dans cette ville. Hein. Bon, après, là, il est minuit. Euh... Is an oh, oh Oh Qu'est-ce qui se passe Gérer un accrochage. Il y a eu un accident, on nous appelle pour un accident Oh Voilà l'accident. Voilà l'accident. Ouh là là, en plus, ça va gêner toute la circulation. Interroger les gens pour identifier les circonstances. N'oubliez pas de mener une enquête approfondie, bien sûr. Bonjour, madame. Mesdames J'ai même pas besoin de vous interroger pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, vous lui avez rentré dedans, c'est tout. Enfin, je sais pas. Bon Bonjour madame, euh, j'aimerais vos papiers d'identité me Merci madame Comme ça je connais votre petit nom euh, Franklin euh, Franklin, Je vais l'interroger J'ai vu cette personne tourner machin mais, mais, mais, mais vous êtes devant Ah vous lui avez peut-être rentré par derrière Et vous vous êtes mis devant c'est ça euh, On va faire un petit test d'alcoolémie Si ça ne vous dérange pas right. Voilà pas Sucé Ok, ah bah vous avez que dalle, très bien, c'est magnifique Merci madame Bon, j'ai un petit peu peur parce que euh, L'autre derrière euh, Mais attendez, mais c'est que vous êtes exactement la même personne Vous êtes exactement les mêmes personnes <rire> bon. Bonjour madame <rire> vous like pas... Ah non, on est en 2020 dans le jeu Donc ça n'a pas expiré, ok, j'ai bien fait de vérifier 3 août 2020 8 mai 2020, ok, elle est en règle. Elle, elle est parfaitement en règle au niveau des papiers. Sure ah, bah c'est elle qui a fait de la merde. Elle a pas fait exprès, c'est pas grave. On va faire un petit test de dépistage aussi d'alcoolémie. Pareil, hein, vous prenez, vous sucez, vous savez faire. Et euh, vous avez un petit peu bu là quand même, mais visiblement c'est bon. Ce véhicule a des phares défaillants. Mais évidemment, puisqu'elle a eu un accident <rire> en trou de balle. Voilà, on prend toutes les photos. Je peux vous prendre en photo, madame aussi, parce que vous êtes mignonne. Merci. <rire> Derrière, il n'y a pas air de problème. Ah Qu'avons-nous, là Bah oui, hein. La cassure. Ensuite, ici, ce véhicule, tout est gratiné. Voilà, le procès verbal est approfondi. Attendez, je vais vous prendre en photo aussi, madame, parce que vous êtes exactement la même personne que derrière. Bah, écoutez, je vais fouiller le véhicule. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. C'est pour voir s'il n'y a pas d'enfant à l'intérieur, éventuellement, que, per que personne nous aurait dit. Smartphone, pièce, lettre. Ok. Bah écoutez je vais appeler une dépanneuse voilà bon bonne journée madame bonne journée euh, et on va faire pareil pour euh, madame donner un procès verbal mais il y' a pas de problème madame je vous laisse partir voilà. Et elle peut repartir avec son véhicule un peu cassé. Mais attendez, j'ai réussi totalement là. Tous les témoins ont reçu un procès verbal. Et il y a une dépanneuse qui arrive. Je sais pas où. On va faire la circulation en attendant. Bonjour, c'est ici. Non. Ta gueule. Mais non, c'est trop bien fait. Wesh. C'est insane Mec alors ça je Je m'attendais à rien Et je suis pas déçu Est-ce que je peux monter dessus ou pas Non C'est trop bien c'est trop bien fait Rapport d'accident ah j'ai perdu des points quand même Voyons voir pourquoi On va prendre nos erreurs Donc vérification de la pièce d'identité c'est bon Interrogation du témoin c'est bon Test de dépistage c'est bon Pièce d'identité c'est bon Interrogation du témoin c'est bon Test de dépistage c'est bon Rapport d'accident c'est bon, ce véhicule a des phares défaillants c'est bon. Preuve photographiée je l'ai fait. Fouille de véhicule. Ah, j'ai juste perdu des points en fouillant le véhicule. Bon, en même temps c'était logique. C'était logique, donc j'ai tout bien fait, sauf le fait d'avoir fouillé le véhicule, j'aurais pas dû. Mais en soi c'est cohérent. En vrai je me suis super bien débrouillé, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait très plaisir et le commentaire. Oh là il va se passer quelque chose, cette personne vient de traverser... Oh toi je t'ai vu toi. Toi je t'ai vu t'as traversé... Hi, Bonjour. Euh, ouais, je vais vous aider. Attendez, d'abord lui. Priorité au direct. Il se passe trop de choses. Je suis trop convoité par les femmes, monsieur. Vous venez de traverser illégalement. Euh, voilà. Ok. T'as eu peur, hein Voilà, allez faites attention à vous, hein. Je suis pas, je suis pas un salaud. Je suis là pour faire régner la bienveillance. Madame, je m'occupe à vous. Je m'occupe de vous, pardon. Bâtiment CK, est-ce que je l'ai ou pas Bâtiment CK... Oh C'est là. Never mind, I'll find out on my own. Ah, bah c'est que c'était pas là. <rire> <rire> <rire> bah bah, bonne journée, salope J'avais oublié à quel point ce jeu était fun... Oh votre patrouille est terminée eh. On fait du bruit là sa poubelle Putain Bon allez on termine la patrouille Ah le retour de Stéphanie C'est vrai Stéphanie Ah non c'est Virginie pardon Virginie la mauvaise Ah bah Stéphanie elle est là C'est exactement la même personne Non mais ils ont fait aucun effort sur les personnages C'est horrible <rire> C'est horrible Ouh je passe niveau, euh, niveau 3 Vous avez débloqué un panneau de police C'est génial <rire> Fusée éclairante. Oh Suspect recherché. Yes Nouveau type d'appel Ouais On a débloqué les patrouilles en voiture Let's go Trouver l'individu recherché. Oh putain. Kimberly. Let's go, let's go, let's go On a les fusées éclairantes dans le coffre, ok Ok. Ok. Ok. Ok Oh il y a beaucoup de moutons quand même Ok bon on va aller euh, chercher euh, Kimberley là. Allez c'est parti Oh c'est trop stylé Oh c'est trop stylé Oh putain ça va vite quand même hein. Oh la vache Alors attends Ok on est dans la zone de recherche On sait qu'elle est habillée en noir hein, Et elle est armée C'est surtout qu'elle est armée le problème Va falloir se dépêcher quand même Je pense qu'elle est dans le parc là Elle va faire une dinguerie je vais me promener tranquillement Salut Attends je me prépare à sortir mon arme quand même Parce que ça va partir en couille là Ça va partir en couille les amis Excusez moi vous auriez pas Je peux pas demander aux gens s'ils l'auraient pas vu par hasard Oh c'est mal fait ça Euh Il s'est passé quoi là What The fuck Messieurs, dames Je sais pas ce que je dois faire. Ambulance Ambulance Et la personne recherchée, elle est pas loin en plus. Non mais attendez, là, je suis dans une sauce. C'est pas grave, vous avez juste buté deux gars, là, presque. Alcoolémie. J'ai pas fait dans le bon ordre, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais dû demander les papiers d'abord. L'ambulance arrive. Allez, ah, elle conduit sous influence d'alcool. Ok, pièce d'identité. Elle est mignonne, on hein, cela dit. Eh, laissez passer l'ambulance Laissez passer l'ambulance Oh là là, je suis dans une sauce. Il y a une personne armée pas loin. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes fait rentrer dedans, quoi. Ok, les ambulances arrivent à passer. Donneur, bien. Ok, tout est en règle. Dépistage. Lui aussi, conduisait sous influence d'alcool. Attendez, on va faire un test de dépistage de drogue, du coup. Ok ça a l'air bon. Ok les ambulances. Ok lui c'est bon. il est... Mais par contre euh, n'hésite pas à t'occuper des autres. Hein. Mais normalement dans la vraie vie... Dans... Non. Ce que je comprends pas c'est que dans la vraie vie en France normalement je peux la menoter parce qu'elle la conduit sous influence d'alcool et qu'elle a provoqué même un accident. Mais c'est pas narcotique, c'est pas port illégal. Ah putain, ok. Co... okay parfait. Yes Hop ça dégage Ah si t'es complètement bourré salope Bon ils ont l'air de tous bien aller par contre les trois qui étaient à terre Donc ça c'est pas mal Voilà donc tout le monde se fait emmener Là c'est pareil on va s'assurer que Parfait Get into the van. Parfait. Bien sûr, tu vas lancer en cellule de dégrisement déjà. Voilà. Donc les suspects, c'est bon. Les blessés, c'est bon. Les véhicules, il y a la dépanneuse. Les deux dépanneuses, d'ailleurs, qui sont là. Alors, attendez, on va regarder le rapport d'accident parce qu'on l'a super bien fait, je crois. Donc, interrogation des témoins, c'est fait. Test de dépistage, c'est fait. Vérification de pièce d'identité, interrogation... Test de dépistage, totalement positif. La drogue, négatif. Mais j'ai bien fait de l'avoir fait. Euh, demande d'ambulance, c'est parfait. Dépistage, drogue, ambulance, menotage, euh, transport, menotage, ambulance, arrestation. Enfin bref, j'ai que du positif les gars parce que je suis un policier d'exception. Voilà. Ok, le véhicule se fait prendre. Où est madame la tueuse en série là Your shift is over. Ma patrouille est terminée, quoi Non, non, non, non, ma patrouille elle est pas terminée. Moi là, je veux... Euh... Je veux trouver la personne moi là. On va retourner à la voiture du coup tranquillement Mais euh... ah, j'ai foiré euh... Ma foi je pense que je ne réussirai pas à mettre la main sur elle Donc on va rentrer à la base Oh trop bien Ok donc déjà je sais faire ça Bon moi je vais rentrer à la maison C'est pas moi c'est pas moi Ma voiture elle est défoncée euh, on va avoir un problème là Bon bah on va rentrer du coup euh, tranquillement hein. Malheureusement on n'aura pas pu euh. Euh, avoir euh, cette fameuse femme armée Je suis un petit peu triste mais bon De retour au bureau Bonjour C'était sympa en vrai, moi j'ai bien kiffé, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas, encore une fois, je vous demande Le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire également Partagez la vidéo, et puis euh, Attention pas que je vous croise parce que moi je suis un flic euh, Très sévère C'était Mcolo je vous fais plein de bisous, ciao tout le monde